Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo euh... J'ai voulu rajouter ma petite patte, c'est qu'en gros, déjà vous savez pas ce qui a été voté puisque je l'ai mis en cachet Et en plus de ça, vous avez pu aussi me donner des actions et des challenges Donc on va relever ça avec le premier pour lequel je vous déteste Mais genre mais je vous déteste, mais c'est pas un, hein, je vous déteste je sport Il est 8h du matin Je vous jure, hein. pire nouvelle toujours. après le coronavirus. Bon après vous m'avez laissé dormir jusqu'à 8h. On a dit quoi le sport Moi je fais pas partie des sportifs qui veulent courir pendant le confinement là, je veux lâcher ma botte, Faire une séance de sport à mille, vous êtes mille, là m'a pas demandé une séance de sport. Euh, pas content. Pas content, pas content. <rire> Donc c'est parti, mais je suis obligée de te dire euh, salut les gens. Mais non, tu commences direct par le... Euh... Mais c'est mal poli, c'est comme si t'arrives à un endroit et que tu fais pas la bise aux gens. Je te fais pas la bise. <rire> du coup, euh, j'ai décidé pour le sport de faire le 20 minutes body workout de Stormette. Elle a dit les fesses. Mes parents, ils m'ont fait sans option fesses, du coup c'est parfait pour moi, sa vidéo. Le café Je voulais faire un plan continu Challenge petit déj de roi Fait pour deux personnes Voilà Du coup, je vais m'occuper de la cuisine puisque c'était le challenge que vous m'avez donné. Euh, mon copain va s'occuper de la, de la salle de séjour et les chambres, euh, ça va. Et c'est une journée ensoleillée, pleine de bonheur et de musique. Du coup. <musique> sous mes roquis et tout, tout va bien Le problème c'est que pourquoi il y a de l'eau qui est anti de roquis sous ce meuble Est-ce qu'il y aurait une putain de fuite c est c est Quoi Attaché. Donc faut savoir que mes cheveux ils sont pas super propres Parce que de toute façon c'est pas un talent si dur Sachant que je coiffe jamais mes vaches Et après je dois me maquiller dans le noir me ah, Faire plus de nœuds que j'en ai déjà oh, Mais c'est un enfer Bon mais voilà Parce que de toute façon c'est pas un talent si dur Oh la la, il pour le Et on va couper la lumière donc Là, je me poudre le visage. Moi, ce que j'ai peur, c'est les sourcils. Là. là, je suis en train de les faire. Je vous jure, je suis en panique parce que j'ai grave peur du noir. Et que je vois un petit peu les reflets. Je me dis s'il y a quelqu'un qui pose dans mon dos. Je fais une crise cardiaque, la lumière. Le rouge à lèvres. J'ai mis le doigt dessus pour pas l'oublier. Putain, si fou, ça va être mieux que quand je me maquille avec la lumière. Et un, et deux, et... Bah ça va vous avez opté pour cette petite tenue qui est de mes tenues femmes. J'avais peur que vous votiez pour l'autre parce que je suis pas à l'aise dans l'autre. Bon, mais du coup, voilà. J'avais en défi de me maquiller. C'est pire que d'habitude. C'est mieux que d'habitude. <rire> Prochaine mission, c'est le repas de midi. Vous m'avez dit de prendre des ingrédients au pif en fermant les yeux dans le frigo. Donc, qu'est ce qu'on va faire Je vais me bander les yeux et puis on va y aller. Avant de me bander les yeux, je vais mettre des patates dans la recette parce qu'il faut qu'on mange ces de patates. Des patates qui commencent à mourir. Pas de ketchup. Oh, je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la crème fraîche. Qu'est-ce que j'ai pris Oh, j'ai pris du haché végétal. J'ai pris de la pâte de curry. J'ai pris du lait de coco. Des pommes de terre. Réflexion intense. Faudra, des pâtes à lasagne. Je sais ce qu'on va faire. C'est parti. J'ai très très peur du résultat. J'espère que ça sera bon parce que je meurs de faim. Je vais rajouter de la sauce tomate, hein, je pense. Bon, j'ai mis les patates à cuire. Je vous retrouverai quand elles sont cuites parce que ça prend du temps. Asiat, Tex-Mex, j'en sais rien du tout. Je suis en train de réaliser que j'ai tiré du lait de coco, quoi. Bon, on va miser le tout pour le tout. On va faire genre des saveurs d'antan. Je vais rajouter de la crème fraîche et du gruyère. Bon, ça C'est une odeur très bizarre. C'est vraiment des trucs très bizarres que je mélange ensemble, là. Hein. le temps au pif aussi hein. faisons les choses bien moment de vérité c'est bon mais c'est chaud après c'est très original Comment on se retrouve Alors vous connaissez la sieste et tout ça Alors on s'est fait aspirer dans une sieste manga. Du coup je suis en train de faire euh, du café et de me faire des céréales C'est dur le réveil Tu sais vous dites je dors Allez 20 minutes, 1h30 plus tard je... voilà. Par contre on a tapé le plat de lasagne mais à la mort On l'a fini entier, genre on a pu tout manger. Final, on s'est ré-galax ou maxi-max. Je suis en train de me concocter une petite potion pour ranimer mon corps et revivre. C'est du lait de coco et des céréales. Genre, je bois pas de lactose. Tu bois pas du tout de lactose, tout ça, les glaces et tout. Donc, si me suivez en story, vous savez ce que c'est l'enfer. Les problèmes. Voilà, avec la bouffe. Et en gros, euh, du coup, je me remplace par le lait de coco. Mais c'était une merveille. Parce que je ne savais pas à quel point la vie était belle jusqu'à découvrir les céréales et le lait de coco. Les gars, c'est incroyable. Je vais vous demander si je vous fais un live ce soir de Sims ou pas Sinon je ferai un loup avec les gens du Patreon Hier on a fait un loup C'était trop bien Je viens vous parler plus. J'ai l'impression que vous êtes mes copains et que je vous parle du l'autre bout de la classe là. Bon pour ceux qui sont sur le Patreon en fait c'est pour m'aider à financer du matériel. Et en gros là euh, les premières choses que je vais acheter, je vais m'acheter un écran, je vais m'acheter des éclairages, pouvoir faire plus de vidéos avec plus de qualité et tout. On est en train de faire des studios photo à côté. Sur le Patreon c'est une façon de me soutenir en me faisant des dons mensuels. Alors vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et grâce à ça on a créé un Discord où je passe tous les jours pendant le confinement et que on discute tous ensemble, on fait des loups-garous en vocal et tout. Et euh, je trouve ça vraiment chouette. Et tout le monde est gentil, enfin je sais pas, c'est un bon mood. Et de vos retours vous êtes super content. Je pense que là on est. On est 22, c'est déjà énorme Donc merci à toutes les personnes qui sont sur le Patreon ben, J'espère que je vous décevrai pas et que vous trouverez des choses qui vous intéressent J'essaie de partager plein de choses en plus sur le Patreon Et en tout cas voilà si jamais vous voulez nous rejoindre J'espère que vous trouverez un endroit qui vous plaît Continue d'aller mon café Bon vous m'avez mis au défi de faire le maquillage de Marion Caméléon Qui se met ici euh, Évidemment, je n'ai pas son talent ni le matos Donc j'ai un peu... Euh... Mais en toute sincérité, cette partie du vlog a été filmée le lendemain Oups Les cochons ne se mélangent pas avec la tartiflette C'est une blague T'es allé manger des trésors de Kellogg's Quoi ça sert d'avoir un putain de costume et là si on doit nettoyer les miroirs Je pense qu'on va se faire un repas perro. Un repas perro, ça s'appellera Et là je vais aller travailler là-bas parce qu'il me dit Oui tu tout pas avec moi et tout Pourquoi t'es toute seule dans le bureau J'arrive, j'arrive Laisse-moi travailler <rire> On va la faire les sims mon gars Et pour les infirmières, allez, allez Et pour les caissiers, allez, allez Il a dit que ma mère, elle était caissière Et alors Ta mère est caissière Oui Et ben voilà Pardon. Pour la 106 millième fois de la journée, on va se faire à manger. Il va venir m'aider le monsieur Voyons voir ce qu'on va manger Alors, on va prendre des oeufs frais Tu crois que tu te vois pas là Spermatozoïde là Et toi spermatozoïde aussi là Moi. Non le voisin Alex. Oui, fait le petit bout